Vous savez ce qu'il m'a fait, jean mi hier soir Alors, on était tous les deux dans la chambre. Jusque-là, rien d'anormal. Il me dit, Titine, j'aimerais qu'on échange les rôles. Alors, moi, je me dis, chic, de la nouveauté. Et il enchaîne. Tu comprends, Titine, on a décidé de partager les tâches équitablement. Et là, il y a un hic. Moi, je fais la cuisine et toi, tu fais la vaisselle. Oui, et alors Bah, Titine, maintenant, on a la vaisselle. Non, mais vous vous rendez compte jean mi mon jean mi me reproche d'être une femme moderne. peut-être que j'aille la voir aussi laver le linge maintenant